Impliqué, pardon. Donc, euh, je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers scorpions, voici vos prévisions pour le mois de février 2020. Au début du mois de février, le soleil sera toujours dans votre quatrième maison, faisant la lumière sur votre foyer et vos relations familiales. Donc, vous continuez à focaliser sur ces aspects dans votre vie jusqu'au 19 février. Cette focalisation pourrait concerner que vous seriez à la recherche d'un équilibre travail-famille, vie-vu que le soleil est le gouverneur de votre dixième maison. Donc, vous essayez de trouver des moyens pour satisfaire ces deux aspects qui sont très importants dans votre vie. Satisfaire vos engagements professionnels sans pour autant négliger vos engagements familiaux. Votre gouverneur Mars est aussi dans votre deuxième maison euh, jusqu'au 16 février dans le Sagittaire. Alors, tout en essayant de trouver l'équilibre travail-famille, vous prenez des actions et des démarches pour améliorer vos revenus, pour pouvoir aussi satisfaire certains besoins de votre foyer. Mars étant le gouverneur de votre sixième maison, aussi cela impliquerait aussi des heures supplémentaires ou euh, additionnelles que vous consacrerez à tra à, à, à, au travail pour pouvoir gagner des revenus supplémentaires. D'où peut-être la nécessité de trouver l'équilibre dont je parlais avec le, avec le soleil dans votre quatrième maison. Vous pourriez aussi dans votre recherche de cet équilibre avoir le désir de lancer un commerce familial dans lequel tous les membres de la famille pourraient y travailler et en même temps passer du temps ensemble. Cela aussi serait une idée qui vous trotterait dans la tête depuis un bout peut-être. Ce qui va vous donner l'image claire et précise à ce niveau sera la pleine lune qui aura lieu dans votre dixième maison la maison de votre profession et euh, vos ambitions. Euh, cette pleine lune aura lieu le 9 février dans le euh, Lyon. Vous pourriez aussi être dans le processus de trouver un moyen de tout simplement travailler de chez vous euh, si euh, vous étiez à l'emploi d'une entreprise ou bien vous lancer euh, en affaires vu que Mercure sera dans votre cinquième maison dès le 3 février. La cinquième maison correspond, entre autres, à vos propres projets lucratifs et à la créativité. Donc, vous pourriez aussi dans le, être dans le processus de trouver un moyen euh, de soit travailler de chez vous, soit euh, lancer votre propre commerce ou vous lancer en affaires. De plus, Vénus sera dans votre sixième maison, le Bélier, euh, dès le 7 février. C'est euh, la maison qui correspond à vos engagements, à votre routine et vos tâches quotidiennes. Vénus, dans cette maison, sera une preneuse d'action, une entrepreneuse, une leader et une initiatrice. Durant son passage dans le Bélier, elle fera, elle fera des aspects délicats, qui exigeront des actions de votre part avec tout ce qui se trouve dans votre troisième maison. Donc, Vénus va faire des euh, carrés avec euh, euh, toutes les planètes dans votre troisième maison au fur et à mesure qu'elle avance dans, euh, euh, dans le bélier. Elle va faire aussi euh, un carré avec Mars, votre gouverneur, qui va entrer dans cette maison du Capricorne, votre troisième maison, le 16 février. Et on va parler en détail de ces aspects dans les prévisions hebdomadaires. Donc, Mars, votre gouverneur, entre dans le Capricorne, votre troisième maison, le 16 euh, février. Et il sera dans cette maison en exaltation. Mars sera conjoint au Nœud Sud, dès son entrée dans cette maison. Cette conjonction magnifiera euh, l'énergie de Mars. Ce passage de Mars dans cette maison sera un peu défiant au niveau des tensions dans les discussions, euh, les communications, soit au niveau du travail ou au niveau personnel. Vous devez avoir recours à une longue haleine pour ne pas laisser ces tensions escalader. Mais ce qui est rassurant est que votre gouverneur Mars est en exaltation dans cette maison. Alors, si vous traitiez les situations tendues d'une manière intelligente et diplomate, sans sauter d'humeur ou sans être impulsif dans vos réactions, les résultats seront sûrement à votre avantage. Donc, votre mois de février sera très actif, cher Scorpion. Et cela continue jusqu'à la production de la nouvelle lune dans les poissons le 23 février. Les poissons étant votre cinquième maison où se trouve Mercure aussi en rétrogradation. Cette nouvelle lune dans cette maison, euh, pour vous chers scorpions, est une très belle énergie à ne pas rater sur plusieurs niveaux ou aspects dans votre vie. C'est euh, un beau... Un beau euh, Nouveau début, soit au niveau professionnel, au niveau amoureux, au niveau de la, du lancement d'un projet lucratif, l'amorcement d'un projet créatif, même si vous désirez tomber enceinte, les énergies de cette nouvelle lune dans cette maison seront très propices pour la conception aussi. Donc, cette nouvelle lune sera à ne pas rater.